Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique Influence. Aujourd'hui, je parle de persécution et plus particulièrement de la persécution des chrétiens dans le monde. En effet, avec l'explosion de la pandémie de Covid-19, la situation des chrétiens persécutés s'est détériorée. L'association chrétienne évangélique, porte ouverte, qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde, a rapporté qu'en 2020, il y a eu une augmentation de 60% du nombre de chrétiens mis à mort à cause de leur foi. Cela revient à tuer 13 chrétiens tous les jours, juste parce qu'ils sont chrétiens. Les pays dans lesquels on les persécute le plus sont les pays où il y a l'oppression communiste et les pays où l'on retrouve un extrémisme islamique. Voilà pourquoi la Corée du Nord est en tête. Mais une chose très triste, c'est que le Nigeria est en train de monter en flèche dans la liste des pays persécuteurs de chrétiens. Et je rappelle que le Nigeria est un pays où l'on retrouve énormément de chrétiens, où il y a de, de fortes communautés de gens attachés au Seigneur. Si je vous partage ça, c'est pour que si nous sommes dans un pays où nous pouvons vivre notre foi et témoigner de notre foi dans une paix relative, eh bien, gardons en prière nos frères et nos sœurs persécutés. C'est extrêmement important. Nous devons penser dans nos rencontres quotidiennes avec le Seigneur. Nous devons vraiment penser à prier et intercéder pour nos frères et sœurs qui risquent leur vie tous les jours, juste parce qu'ils sont attachés au Christ. J'aimerais aller plus loin dans cette vidéo, aller dans les profondeurs de ce qu'est la persécution. Pour qu'on puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Parce qu'il y a plusieurs textes dans l'écriture qui nous révèlent un profond mystère. Des réalités spirituelles profondes attachées à la persécution et à la martyrologie. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons une assemblée de croyants qui, jour et nuit, dans le ciel, sont en train de dire au Seigneur jusqu'à quand Tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang Étrangement, Dieu va leur dire, patientez encore, car le nombre de ceux et celles qui doivent être mis à mort, comme vous, n'a pas encore atteint son nombre. Il y a donc la compréhension d'une permission donnée par Dieu, d'une autorisation divine de mourir pour le Seigneur. Et avant d'aller plus loin, je veux prendre l'exemple d'Étienne, que l'on retrouve dans le livre des actes. La vie de cet homme nous enseigne plusieurs réalités très profondes. Et la première, c'est de comprendre que contrairement au, à toutes les autres religions dans lesquelles nous pouvons retrouver des martyrs, être martyr pour Christ n'est pas une œuvre de la chair, mais une œuvre spirituelle, un don. Que le Saint-Esprit donne. Tout comme le Saint-Esprit libère une onction pour la guérison, pour le, une, une onction prophétique, une onction pour la délivrance, et bien de la même manière, le Saint-Esprit libère une onction pour le martyr. C'est ce qui différencie radicalement celui qui va provoquer sa persécution. Celui qui va provoquer sa mort pour Dieu. Celui qui va provoquer ses souffrances pour les présenter à Dieu comme si, en elle-même, la souffrance avait une vertu. En effet, la seule souffrance qui a eu un langage pour Dieu, c'est la souffrance de son Fils unique, Jésus-Christ. C'est la souffrance à la croix, c'est la souffrance dans le jardin Gethsemane que Dieu a entendu. Et je dis ça parce qu'il est facile de dire qu'il y a des gens qui pensent mourir en martyr en se faisant exploser en prenant des gens en otage dans telle ou telle religion mais je veux souligner qu'il y a au sein du christianisme différentes dénominations évidemment mais dans lesquelles nous retrouvons des gens qui vont se, se, se flageller souffrir volontairement provoquer leur propre souffrance pour que dieu portent un regard favorable sur eux. Certains vont aller jusqu'à se crucifier eux-mêmes, demander qu'on les crucifie, comme si cette souffrance était ce dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il dit qu'il participe aux souffrances de Christ. C'est une erreur. Et je veux le dire très clairement, ce type de souffrance, ce type de martyr, ce type de persécution, est purement charnel et ne produit rien devant Dieu. Il n'est absolument pas agréable à Dieu, parce que Dieu nous l'adorons, et Dieu désire à être adoré en esprit et en vérité. Et produire ce genre de choses par nous-mêmes, c'est un fruit de la chair, et la chair ne peut être agréable à Dieu. Dieu, au contraire, va nous faire rentrer dans des œuvres préparées d'avance, qu'il a lui-même préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Ce sont des œuvres spirituelles, ce sont des œuvres faites avec l'Esprit de Dieu, parce que tout ce qui est fait sans le Saint-Esprit n'a aucun poids devant Dieu, aucune valeur. Comprenons bien cela, parce que ça nous permet de retrouver notre place et de rendre à, au Seigneur la sienne. Je vais aller en encore un peu plus loin maintenant, sur Étienne. Étienne nous enseigne qu'il y a dans le, la martyrologie un point de basculement qui nous fait justement passer de la chair à l'esprit et qui enlève à la chair, à l'homme, toute euh, sa capacité sacrificielle pour l'orienter justement dans l'esprit. Alors évidemment, Étienne collabore avec l'esprit Étienne accepte de suivre le Seigneur jusqu'à perdre sa vie pour lui. Mais il le fait spirituellement, c'est donc un sacrifice spirituel. Et ce qui va se passer en est la preuve. Alors que les pierres fusent et lacèrent sa peau et fracassent ses os, Étienne va basculer de la chair à l'esprit. Il va être déconnecté des réalités physiques, physiologiques, et il va voir le ciel s'ouvrir et le Seigneur assis sur le trône et il va voir le Seigneur Jésus-Christ et cette révélation va entraîner un ancrage profond dans le fait de donner sa vie au Christ. Alors que dans les autres religions, nous nous comprenons que le martyr va entraîner souvent la colère de Dieu. Eh bien, lorsque nous sommes prêts à mourir pour Christ, le fruit produit est la grâce. Étienne va demander grâce à Dieu. Étienne va communier avec Christ par l'Esprit, et au moment de sa mort et de ses pires souffrances, il va trouver de la joie, non pas à souffrir pour la souffrance, mais à découvrir le cœur de grâce de Dieu pour ses ennemis. Parce que c'est une chose d'aimer ses, ses amis, c'en est une autre, d'aimer ses ennemis. Et cette capacité est purement spirituelle. Il y a donc chez Étienne l'accomplissement d'une réalité spirituelle. Et le Saint-Esprit va le oindre de l'onction des martyrs, de l'onction qui recouvre les martyrs et qui leur permet de d'être une porte ouverte à la grâce de Dieu. Parce que nous allons voir ce que produit le martyr lorsqu'il est spirituel. Avant d'aller plus loin, j'ai parlé d'Étienne, le premier martyr chrétien. Avant de revenir à lui, je veux parler du premier martyr de l'histoire qu'est Abel. Abel est le frère de Caïn. Caïn et Abel sont les enfants d'Adam et Ève. Leur caractère, leur vie, leur rapport sont un enseignement très profond sur le caractère et la personne de Dieu lui-même. Nous apprenons qu'Abel est éleveur et que Caïn est cultivateur. Et lorsque vient le temps d'offrir un sacrifice agréable à Dieu, nous allons voir ces deux personnes se révéler. Caïn va offrir le fruit du sol, le fruit de la terre. Et Abel va offrir les premiers nés de son bétail. Nous comprenons ici deux choses qu'à partir de ces deux hommes, deux lignées vont jaillir et traverser l'histoire. Je dis bien deux lignées. Nous comprenons que Cain est le premier de ceux qui vont s'opposer à Dieu, s'opposer au Dieu de la grâce, s'opposer à la grâce de Dieu et à la vie l'esprit pourquoi parce que dieu à travers le péché d'adam et eve a maudit la terre il a dit à adam la terre ne t'offrira plus son fruit sauf si tu la travailles et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front il y a donc une réalité spirituelle derrière Caïn pense témoigne par son sacrifice qu'il peut être juste juste devant dieu par ses propres œuvres qu'il peut plaire à Dieu par le fruit de son travail. Abel, lui, va prouver l'inverse en offrant le sang du, des premiers-nés, des meilleures bêtes de son troupeau. En effet, Dieu a dit à Adam et Ève que le péché devait être couvert par le sang parce que la vie est dans le sang. Donc, il y a... Une réalité profonde que Dieu a enseignée à Adam et Ève et qu'ils ont enseignée à leurs enfants. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été recouverts de peau animale. Et pour qu'ils pour qu soient recouverts par Dieu de peau animale, il a fallu que ces animaux meurent. Il a dû donc falloir une effusion de sang. Ainsi, Dieu a fait grâce. Au cœur du péché, la grâce a surabondé. Il y, a, il y a le sang qui a coulé et qui a pu habiller Adam et Ève qui s'étaient qui aperçus qu'ils étaient nus et qui en avaient honte. Il y a donc l'enseignement sur l'importance du sang et le sang parle. Cain, lui, a choisi de faire parler la terre. Il n'a pas choisi de faire parler la vie, il a choisi de faire parler la nature charnelle de l'homme. Caïn est le type de l'homme charnel qui s'oppose continuellement à la grâce de Dieu, à la vie de l'esprit et à ceux qui sont spirituels. Et cette guerre, nous sommes encore dans ces réalités aujourd'hui. Nous sommes encore dans ces réalités-là parce que Caïn est le premier persécuteur. Caïn est le premier persécuteur de l'histoire, tout comme Abel est le premier martyr de l'histoire. Caïn est le père des pharisiens la semence des pharisiens qui ont persécuté le Christ, persécuté l'Église, et je veux le dire d'une manière très claire, le pire ennemi des chrétiens spirituels remplis de l'Esprit, ce sera les chrétiens qui ont éteint l'Esprit, les chrétiens religieux et légalistes qui ont éteint l'Esprit, les premiers persécuteurs des chrétiens spirituels, seront les chrétiens charnels qui ont rejeté la vie de l'esprit. C'est une réalité. Nous cherchons euh, à gauche et à droite, mais la persécution première, le, le danger premier, et viendra de l'intérieur. C'est une réalité. Soyons vigilants. Veillons à ce que, que notre réserve d'huile ne manque pas. Je veux revenir maintenant à Étienne et plus particulièrement à l'onction du martyr qui était sur lui. Comprenons bien ceci, si Dieu permet que quelqu'un n'aime pas sa vie au point de la donner au Seigneur, au point de mourir sans renier sa foi, cela va produire non pas la mort, non pas la peur, non pas la crainte, mais la vie. Une puissance de vie va sortir de cette onction. Va être déposé et répandu dans le sol qui a recueilli le sang. En effet, pour refaire le parallèle avec Abel et Caïn, il y a quelque chose de bien plus profond dans le martyr chrétien, dans la martyrologie chrétienne spirituelle. Il y a une réalité prophétique. La réalité prophétique, c'est que Abel n'a pas eu de descendance puisqu'il a été assassiné par son frère. Le persécuteur charnel a assassiné l'homme spirituel. Celui qui marche par ses œuvres a assassiné celui qui marche par grâce, celui qui se confie dans la grâce et la justice de Dieu. Et nous voyons que le sang d'Abel va continuer à parler. Lui ne sera plus là physiquement, mais son sang qui a nourri la terre va parler. Et je veux très clairement dire que le sang d'Abel est comme une porte ouverte, comme un appel à la semence messianique, parce qu'il est la préfiguration de la vie, du jaillissement de vie qui va sortir de la mort du Christ et de la puissance de sa résurrection. En effet, Dieu va donner un autre fils à Adam et Ève, 7 Et de Seth, il y aura une descendance qui va invoquer le nom du Seigneur Tandis que chez Cain, il y aura une descendance qui va construire des villes et qui va se perfectionner dans le savoir-faire humain et qui va aboutir à Nimrod, à Babel, à Babylone et à tout ce qui s'oppose à Dieu et à la vie de l'esprit. Plus particulièrement à ce qui qui professe être de Dieu mais qui en renie la force. C'est une réalité, ce sont les deux lignes qui s'opposent. Je veux vraiment que vous compreniez, pour revenir à Étienne, qu'Étienne, en mourant, a engendré quelqu'un. Étienne, par sa mort, par son sacrifice, a engendré, a opéré un basculement, a été une porte ouverte qui a transformé Saul de Tarse en l'apôtre Paul. Il est dit que Saul de Tarse était rempli de fureur et prenait plaisir dans la mort des chrétiens. Il était un persécuteur zélé de l'Église et donc du Christ. Et nous comprenons que le basculement s'est opéré parce qu'il a regardé Étienne mourir. Et lorsqu'Étienne est mort, quelque chose dans l'esprit s'est produit. Il y a eu la semence, la semence de la mort d'Étienne a produit la vie de résurrection, la vie spirituelle qui a transformé. Saul de Tarse en l'apôtre Paul. Nous connaissons la suite, ce qu'il est devenu, et comment il a été lui-même persécuté comment il a lui-même écrit plus de la moitié du Nouveau Testament et comment il a secoué le monde avec les autres apôtres. Comprenons bien ceci qui fait toute la différence entre la folie d'un martyr humain et le, le mystère d'un martyr spirituel comprenons bien que donner sa vie pour Christ, s'il le permet, si les circonstances le permettent, si ne pas renier sa foi nous entraîne à mourir, eh bien soyons certains que Dieu est juste, et que là où nos frères et sœurs sont morts, du milieu de la terre qui a recueilli leur sang, sortiront des apôtres Paul par un millier J'espère que cette vidéo vous a... Fait du bien vous a permis de voir peut-être les choses sous d'autres angles merci de me dire en commentaire si vous avez déjà eu peur de témoigner de votre foi et si vous avez été vous même persécuté parce que c'est une chose de risquer sa vie mais en occident la persécution existe elle a une toute autre forme elle est constante plus douce elle entraîne non pas de passer de bouillant à froid, mais elle nous entraîne dans une mort lente de devenir tiède, de garder la bouche fermée tout doucement. C'est un vrai danger et c'est une vraie persécution également. Merci de continuer à vous abonner et que Dieu vous bénisse.